La paix et le bonheur ne se trouvent ni dans le commerce, ni dans la forêt, mais à l'intérieur. Toute expérience humaine vient de l'intérieur. C'est un grand privilège que les êtres humains, parce que nous sommes appelés des êtres, nous soyons capables d'être comme nous le voulons. Nos expériences sont déterminées par notre réponse consciente et non par des réactions instinctives et compulsives comme les autres créatures. Nous voici au Sequoia National Park. Regardez ces arbres. Incroyable. Nous sommes ici à proximité d'un arbre portant le nom du général Sherman. Célèbre et notoire pendant la guerre civile, cet arbre, qui doit son nom au Général Sherman, est censé être la plus grande chose vivante sur la planète. Sequoia National Forest, le plus incroyable. Regardez ces arbres, extraordinaires.